Bonjour, alors que faire si vous détectez un strabisme ou un œil qui part un petit peu chez, chez votre enfant La première chose, c'est d'aller directement consulter un, un pédiatre, enfin selon son âge, hein, s'il est vraiment jeune, un, un pédiatre qui lui va vous référer directement euh, chez un ophtalmo, mais il aura déjà posé un premier euh, diagnostic et euh, l'ophtalmo va continuer les choses. Il existe beaucoup de, de, de causes euh, au strabisme, on ne va pas rentrer dans, dans le détail, mais plus il est pris tôt, mieux c'est. Il se peut qu'il soit conjugué à une amblyopie, et effectivement, là, je l'ai déjà dit, vous retrouverez facilement la vidéo sur l'ambiopie, Mais si c'est pris avant les 6 ans, c'est top. Et alors là, comme c'était le cas hier sur la dame qui me posait la question, euh, avant les 3 ans, c'est encore mieux. Hein, puisque euh, ça peut être juste une rééducation avec l'orthoptiste et des lunettes. Tout comme il peut y avoir besoin d'un petit acte chirurgical. Euh, vraiment, cela va dépendre de la cause du strabisme. Mais dans tous les cas, ne laissez pas euh, pourrir la situation. Ou si vous voyez qu'il y a un œil qui part, même si c'est que le soir, en état de fatigue et autres, allez tout de suite consulter ou demander un avis. Le pédiatre, c'est le plus accessible par rapport à l'ophtalmologiste souvent, hein, par rapport au, au délai de rendez-vous. Euh, sinon, vous pouvez aussi vous venir euh, contacter un, un opticien qui, lui, euh, va essayer peut-être de, de pouvoir vous avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo plus rapidement. Euh, c'est vraiment important que ça soit pris euh, au plus tôt. Donc vraiment, le strabisme, il peut être unilatéral, bilatéral, les deux, un seul, hein, on choisit. Et, et c'est vraiment euh, apprendre, ne pas apprendre à la légère. Voilà, et eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt chez Atelier.